Oh, oh, oh, oh putain, tu m'as fait peur. Mais t'es fou. Ah, c'est chacun de... son tour Je suis en train de penser à des crabes sur la plage. <rire> putain, tu m'as tellement Tu m'as fait peur. Des crabes sur la plage mais Ah oui, oui. parce que j'ai Tu T'as mis... regardé la... le kiné est aujourd'hui, il a la pas la vidéo, de... Je me suis dit putain, il y a un crabe <rire> qui me passe, mais t'es con C'est souvent le matin quand on se lève tôt qu'on fait de belles rencontres. Après, il faut vraiment ça, c'est exceptionnel. Il y a toute la petite famille qui se trouve là-haut. C'est très drôle. Guy, oui. t'es prêt? Ouais, je suis prêt je... Maintenant on va partir par Michel et puis Hollywood et puis on passe d'abord par Sedona, on va passer par le Grand Canyon d'abord. Sedona, hein. Palm Springs Sedona, Palm Springs, oui, c'est ça. Oui New York City. Salut Michel. Après, que, les bancs, que les vents vous soient pas bon, yes? I got one thing to say. Yes. Thank you for giving us the Statue of Liberty. <laughs> Good, thank you. Si vous avez un rêve, n'hésitez pas à fréquenter des gens qui vivent déjà de leurs rêves, demandez-leur comment ils font, ça va accélérer le résultat de vos activités, que ce soit un hobby ou que vous rêviez de créer une propre activité ou que vous soyez salarié, il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est que si vous n'avez pas de passion ni d'amour dans ce que vous faites et eh bien vous allez très vite, très vite vous fatiguer et c'est sûr que euh, si vous avez marre de quelque chose, c'est que vous n'avez probablement plus de passion, plus d'amour pour ce que vous faites Est-ce que tu as de l'amour pour moi Parce oh. que... Oh Est-ce que tu as de l'amour pour moi Et oui parce que quand il parle de passion et tout ça et puis il a dit si vous en avez marre, alors j'espère qu'il en a pas marre de moi Il y a un truc que je voudrais rajouter à ce que tu as dit, euh, c'est qu'il faut s'entourer des meilleurs Moi je m'entoure de tout l'amour de Michel et ah, faut s'entourer des meilleurs parce que quand on est avec les meilleurs on apprend, on avance et on devient de plus en plus performant. Tout seul, c'est quelquefois difficile de tout savoir. Donc, quand on a l'occasion de connaître quelqu'un avec qui on s'entend bien, qui est le meilleur, moi je m'entoure de Michel et comme ça, et eh ben j'avance et je performe. Vous savez, parfois on, on parle d'opportunité et quand on, on parle de chance, quand on a beaucoup de chance, c'est aussi être capable de saisir des opportunités ou les créer. Oui. Et quand on parle d'opportunité, c'est être opportuniste, mais opportuniste dans le sens noble du mot, oui. pas opportuniste, genre et bonjour on va aller chercher chez les autres. Euh, opportuniste c'est être en quête d'opportunité et de le faire de façon écologique, c'est-à-dire de le faire avec bienveillance, avec intelligence. Et on connaît des gens qui essayent en effet de s'accrocher à moi, à nous, par opportunisme, mais cette fois-ci négatif, et qui ne cherchent qu'une chose, c'est pomper ouais. vos connaissances, pomper vos relations, pomper tout ce que vous avez sans rien donner en retour. Voilà. C'est important quand on dit s'entourer des meilleurs, ça veut dire échanger avec les meilleurs aussi. Ça ne veut pas dire s'accrocher ça s'accrocher comme un non, je ne pas dit. Comme un morpion. Comme un morpion. <rire> s'accrocher comme un morpion pour se dire, il faut que je sois sur la vidéo, je me mets devant, c'est ridicule. C'est ça. Parfois, certaines personnes peuvent critiquer les uns et les autres, ou être opportunistes. Et en général, ouais. dans nos régions euh, francophones, en, en France, <rire> je vais parler pour les régions que je connais, on a parfois des difficultés, on rencontre des gens qui ont des difficultés avec le succès des uns et des autres. Ouais. Et en général, quand on voit quelqu'un réussir, ça suscite ou la jalousie, euh, ou l'envie, ou la critique et en général on se dit oui bon il a dû tricher ou alors oui bon c'est un opportuniste mais euh, tout le succès que nous parce que je parle pour toi aussi je connais tout oui. succès aussi ça a été fait avec du travail de l'acharnement de l'échec et aussi l'attitude face à l'échec que nous avons on continue à avancer rencontrer les bonnes personnes parfois même laisser les mauvaises personnes oui. parce que c'est ça aussi dans ma vie les personnes toxiques j'ai su me dissocier des gens toxiques des gens oui. qui n'étaient là que pour Pomper, pomper, pomper. vous devez en connaître dans votre vie également. Eh bien, essayez pompe, de vous en éloigner. Qui pompe pas seulement vos connaissances, mais qui vous pompe l'énergie. Des gens négatifs, des gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui ne sont jamais contents, des gens qui vous jalousent. Et ces gens-là sont très toxiques, il faut s'en débarrasser, et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Il y, a, il, y a, il y a un conférencier qui a dit hier, euh, je pense que c'est Darren qui l'a dit, qui sait que je voudrais avoir à mon enterrement et si ce sont des gens qui ne m'apportent rien ou que je n'aime pas, ça ne m'intéresse pas. Et bien ça c'était en fait le tri que vous devez faire dans votre vie aujourd'hui. Si vous ne voulez pas avoir ces gens à votre enterrement, ou si ça vous laisse indifférent qu'ils soient là ou pas à votre enterrement, eh bien c'est probablement le temps de faire un choix, de vous dire que ces gens-là ne vous sont probablement pas utiles dans votre vie aujourd'hui. Oui, absolument. Quand on commence à avoir du succès, on a automatiquement des gens qui vous jalousent. Et il y a une formule que j'aime bien, c'est qu'il vaut mieux faire envie que faire pitié. Voilà, j'ai même des gens qui s'inscrivent sur ma chaîne aux États-Unis. Alors, à votre tour, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, allez-y. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'abonne sur ma chaîne, vous sauvez un chaton de l'écrasade. Donc, donc abonne-toi, tu sauveras un chaton de l'écrasade. Et si tu likes. Plus fort et si tu likes cette vidéo et tu la partages tu sauves un hérisson de l'écrasement également donc tu sauves des chatons et des hérissons n'importe quoi <rire> abonne toi un petit conseil si vous désirez louer une voiture aux états unis faites toujours très attention parce que les prix qu'on vous donne ne sont pas spécialement ceux que vous allez payer à l'arrivée N'oubliez pas une chose, c'est que les prix vous sont donnés hors taxes, que les prix vous sont donnés également hors assurance, assurance de base ou assurance touriste. Quand vous voulez louer une voiture aux États-Unis, demandez toujours très spécifiquement d'avoir un devis chiffré et complet, taxe comprise, assurance comprise, qu'elle soit basique ou assurance touriste. Parce que euh, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Pour pouvoir avoir une voiture, il faut quasiment tout négocier. Euh, parce qu'ils essayent de vous vendre toutes les options qui ne vous sont pas nécessaires. Si vous n'êtes pas averti, eh vous risquez de tomber dans le panneau et de payer parfois, on l'a vu ici, entre une entreprise et l'autre, jusqu'à 700 dollars de différence. Pour la même prestation, la même voiture, euh, kilométrage illimité. En général, les voitures aux états unis sont en kilométrage illimité. Donc ça, c'est appréciable. Quand vous louez une voiture aux états unis Prenez toujours soin de demander un devis, tout compris. Parce que là, si ne vous posez pas toutes vos questions, eh bien, vous aurez un prix et à l'arrivée, vous serez vraiment très très déçu. Qu'est-ce qu'il nous a réservé, tonton Guy La Fiat 500. La Fiat 500 Ah, je la vois. Je la vois. Bon, ben voilà quoi. On a pris ça. Non, oh, je déconne. On a pris ça. Non, je déconne. On a pris celle-là Non, je déconne. Alors, c'est celle-là, alors. Oh. oh, papi, tu viens avec moi oh, papi, papi. Par <laughs> <laughs> c'est magnifique un superbe bon environnement est, on est vraiment euh, au pied de, du grand canyon c'est fabuleux il y a même euh, John Wayne qui a tourné un film euh, ici euh, dans cette ville mais en attendant moi j'ai perdu tonton guy ah bah il est là guy il est là tout seul même pas qu'il s'inquiète pour moi non mais il me voit pas arriver rien il s'inquiète pas il s'assoit voilà <rire> Il fait hyper chaud. Allez, on va à l'hôtel. Petit tuyau, on a, on a réservé la chambre et payé la chambre sur Expedia.fr. Parfois, il est bien de, de se trouver devant l'hôtel, prendre son application, payer en ligne moins cher qu'à l'intérieur. Tout à l'heure, l'exemple fut flagrant. On a été dans un hôtel où il nous proposait une chambre à 300 dollars et on a trouvé la même à 200 euros. Euh, en ligne. Mais on ne l'a pas prise quand même. Mais on ne l'a pas prise quand même. Alors ici, on est dans une chambre à 160 euros. Regardez, c'est super sympa. Il y a même les chocolats sur le lit. Il y a les prises. Enfin, oui, les prises, ça, c'est super important quand on voyage avec les ordinateurs. Et, Et... toujours Guy, avec toutes ses prises. Alors la Guy, il a toujours, oui, là, là, là, ça vous dit qu'il va faire exploser la maison. <rire> Et puis, on a dehors. Ah oui, ah oui, la moustiquaire. J'ai failli passer par la moustiquaire. Ouf. C'est sûr, bien sûr.